Amélia Secret est un escape game en réalité augmentée. Les joueurs arpentent un vieux manoir en scannant des cartes. Suite à un héritage, Amélia et sa mère ont emménagé dans un vieux manoir. Tout se passait bien, jusqu'au jour où la petite a mystérieusement disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et le mystère est resté entier. Dans Amélia Secret, nous nous sommes retrouvés enfermés dans le manoir. Et une présence maléfique nous menace les objets du manoir sont représentés par 14 cartes à placer à différents endroits. Sur un meuble pour certains, à une hauteur précise pour d'autres. La pâte à fixe est fournie. Pour plus d'immersion, il est possible de décorer la pièce. Amelia's Secret se joue à l'aide d'une application gratuite, disponible sur Android et iOS. Comme il n'est possible de jouer qu'avec un seul écran, mieux vaut la télécharger sur une tablette. Un tutoriel et deux scénarios sont disponibles. Les joueurs doivent observer et interagir avec les objets au travers de leur écran et résoudre les différentes énigmes. Le tutoriel permet d'apprendre les mécanismes, le premier scénario fait office d'introduction et le second développe l'histoire. Comme dans un escape game classique, le but est de terminer le plus rapidement possible, en moins de 20 minutes pour le premier scénario et en moins d'une heure pour le second. Pour conclure, Amelia's Secret offre une expérience d'escape game originale et immersive. Il y a parfois de petits problèmes d'angle, mais il suffit de rescanner l'image en se tenant droit devant pour que tout rentre dans l'ordre.